Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différents types d'images en rendu 3D que l'on peut faire pour présenter un projet d'architecture et de design. Le premier type est le rendu sketch ou dessin qui met en avant les formes et les techniques du projet que l'on peut réaliser par exemple avec Archicad. Le deuxième type, le rendu d'ambiance élaboré plutôt en post-production qui va valoriser l'espace et le lieu par des couleurs et éclairages. Rechercher. Le troisième type est le rendu photoréaliste que l'on peut réaliser avec le moteur de rendu VRay et comme son nom l'indique donne un aspect proche de la réalité avec des textures et des ambiances lumineuses très poussées. Le quatrième type est le rendu en temps réel avec un real engine qui permet au spectateur de pouvoir interagir avec l'espace dans lequel il se trouve pour pouvoir passer par exemple de nuit à jour dans son futur appartement. Le cinquième type est le rendu informatif ou publicitaire qui sera réalisé principalement en post-prod qui mettra en avant les éléments essentiels du projet sans s'occuper du photoréalisme de l'image. En conclusion, un même projet architectural ou de design pourrait être présenté différemment. Il faudra donc trouver le bon logiciel de 3D, par exemple Maya, qui permet de réaliser l'ensemble de ces différents types de visuels.